Bonjour, je suis Magali Télès. En parallèle de mon emploi à temps plein ou salarial, en juillet 2022, j'ai créé mon entreprise de community management, c'est-à-dire que je fais de la création de contenu, de stratégie pour des entreprises sur leurs réseaux sociaux, permettant ainsi de gagner en visibilité et en temps. J'ai été accompagnée par Virginie sur le coaching de trois mois. Effectivement, mais, euh, vu que je viens d'ouvrir mon entreprise, tout était à faire. Donc, euh, que ce soit les offres ou alors euh, ben, créer un système complet euh, d'acquisition de clients. Il me fallait des bases solides pour euh, me développer euh, sereinement. donc Virginie est intervenue et m'a aidée en cela. <rire> alors, pourquoi avoir choisi Virginie euh, J'avais gagné un coaching avec elle de 1h30. Et euh, malgré le fait qu'on ait euh, bien travaillé pendant les 1h30, je me suis aperçue de tout, tout ce travail qui me restait encore à accomplir euh, et j'avais vraiment euh, besoin euh, d'être épaulée, aidée parce qu'il y avait plein de choses que je maîtrisais pas du tout et du coup j'ai signé pour le coaching 3 mois et ce que j'ai Vraiment adoré dans ce coaching, c'est le fait d'être en one one avec Virginie. Au moins, elle, elle est avec nous, elle se consacre à nos problématiques. C'est beaucoup plus facile du coup de parler avec elle. Euh, on peut poser des questions, on peut avancer pendant euh, les séances de coaching. Euh, en dehors des coachings de, de, avec Virginie, mais on a euh, la formation avec les modules. Euh, tout est clair, tout est bien expliqué. Il y a plein de ressources qui nous permettent d'avancer, des, euh, des applications pour être mieux organisées. Et suite à ça aussi, mais en dehors de la formation, si on a quelque chose qu'on n'a pas compris ou une question sur euh, notre évolution dans notre business, en fait, on peut solliciter euh, Virginie par le WhatsApp. Elle répond à toutes nos questions. Elle est très réactive. Euh, on peut la solliciter, euh, mais autant de fois qu'on veut, bon, bien sûr, dans la mesure du raisonnable, mais Virginie est toujours, toujours là pour nous. Et en fait, c'est quelqu'un de bienveillant, euh, qui nous encourage, qui nous aide à sortir de notre zone de confort et effectivement pour moi l'exercice que je suis en train de faire là devant vous c'était très compliqué et il y a quelques mois en arrière il aurait été inimaginable que je puisse le faire mais bon voilà il suffit d'essayer de, de, si vous êtes encore en si, après ce témoignage je vous invite à aller sur le compte Instagram de Virginie Virginie c'est quelqu'un de bienveillant elle sait de quoi elle parle et franchement je recommande Virginie mais alors les yeux fermés, euh, vous pouvez y aller mais alors sans aucun, aucune crainte, sans aucune arrière-pensée. Euh, Virginie est vraiment quelqu'un de formidable.